C'est la comme une petite brevette. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débat sur la nature. Vous ne trouvez pas que la campagne, c'est magnifique Marcher dans les champs, écouter les oiseaux, c'est agréable. <rire> Wouhou C'est formidable, je respire le bon air de la nature. Oui Vous me voyez, je suis au cœur des vignes. Quel panorama Pourtant, je vous ai menti, je ne suis pas à la campagne, je suis à Montpellier. Comme quoi, il peut y avoir de la nature dans une ville. Bienvenue dans Touche pas à ma nature. Retour sur le plateau, on va écouter la parole de nos invités. Bonjour à tous, moi je suis pour la nature. Moi je trouve que la nature... Euh c'est très magnifique à regarder et euh, que ça nous apporte beaucoup de choses comme l'oxygène, que nous respirons. Euh, ça a beaucoup de sens dans, no dans nos vies et lorsque nous marchons, ça nous permet de nous détendre, etc. Vous êtes gênante, madame, vraiment très gênante. Les moustiques, quand vous voulez vous détendre, ils vous empêchent de dormir. Et en plus, ils impliquent une baisse de la productivité. En fait, c'est quoi le rapport Moi, je vais expliquer le rapport. Les putois, c'est la nature. Les insectes, c'est la nature. Ah, vous, vous vous appelez ça la nature ben Moi j'appelle ça des okay. nuisines. Vous vous calmez un peu Bon je vais vous poser une autre question. Est-ce que pour vous c'est important qu'il y ait de la nature en ville euh, Oui, euh, parce que ça améliore l'atmosphère et aussi ça rend la ville plus belle, plus colorée. Par exemple quand il y a des enfants qui veulent marcher dans la rue, etc. Il faut qu'ils voient qu des, des, des plantes, etc. pour euh, améliorer leur culture générale. Mais cette petite dame, elle veut voir des arbres. Elle a qu'à à la campagne. Hein Parce que moi, ce que je vous dis, les enfants, ils ont besoin de, de voir des buildings. Ils ont besoin de s'éduquer, pas d'aller vivre dans des cabanes. Hein Puis moi, j'aime les grosses voitures. Ah, vous êtes malade, vous, quoi Ah, vous êtes malade, vous